Eh bien, tout d'abord, une bonne année 2021. On pourrait difficilement être pire que la précédente. Et pour bien commencer cette année, eh bien, nous lançons notre glossaire critique du B2B marketing, bien sûr, sur Visionary Marketing, que vous trouvez directement sur visionarymarketing.com dans le menu principal. Alors pourquoi un glossaire critique du marketing B2B Alors, tous les mots comptent. Glossaire, bon, ça, ça va, on comprend, il y a beaucoup de glossaires qui existent sur le marketing, il y en a une pléthore, euh, dont certains qui sont très bien, d'ailleurs très honorables. Euh, ce que nous avons voulu faire ici, c'est quelque chose d'un peu différent de ces glossaires, et non pas un glossaire destiné à, à générer du référencement, ou, de, ou à fournir des réponses très très euh, brèves, euh, pour ne pas dire superficielles sur certains sujets qui sont quand même complexes, hein, le marketing c'est quand même pas simple, et alors surtout en B2B c'est encore plus complexe, mais d'essayer d'apporter euh, un regard plus fouillé, plus documenté, et surtout euh, à l'aune du terrain, euh, de, de, de, de montrer des preuves, de, des preuves d'exemples, de, euh, pour, pour ne pas en rester, euh, je dirais, euh, au caractère peut-être un peu euh, théorique et superficiel que peut avoir le marketing fondamental parfois, même, même s'il si, euh, est intéressant d'y revenir, de revenir sur les définitions, de les, de les expliciter, et parfois de les critiquer, d'ailleurs. Euh, voilà, donc c'est l'intérêt de ce glossaire, enfin, on l'espère en tout cas, c'est d'apporter une réponse qui aille un peu au-delà euh, de la simple définition, mais qui aille euh, également euh, dans l'appréciation, la, la critique, euh, voire le dépassement euh, de certaines définitions. On va voir par exemple sur la... Euh, la segmentation, euh, on va proposer des, des solutions euh, alternatives, qui ne sont pas forcément les nôtres d'ailleurs, hein, ils sont un peu puiser dans la littérature, comme la, la segmentation, par exemple, euh, de euh, mon ancien professeur, Paul Millier, un des rares euh, experts en B2B. Alors voilà, c'est le dernier point, c'est que <rire> finalement, il y a beaucoup de dictionnaires euh, et de glossaires en marketing, mais, euh, mais finalement, le parent pauvre, c'est le B2B, le B2B, comme toujours, le... B2B qu'on considère un peu comme la dernière roue du carrosse, alors que finalement, sans qu'on puisse euh, bien précisément euh, mesurer euh, son, son poids, euh, qu'on pourrait évaluer à peu près aux deux tiers de l'économie, euh, tout simplement parce que euh, ce euh, B2B, euh, donc bien et service intermédiaire hein, pour... Euh, parler plus longuement, eh bien, euh, n'est ne, pas compté tout bêtement dans le produit intérieur brut pour éviter de le compter deux fois. Donc, comme on ne le compte pas à l'intérieur du produit intérieur brut, on a l'impression qu'il ne compte pas dans l'économie, ce qui est complètement faux. On va citer euh, des marques que vous ne connaissez certainement pas. Euh, par exemple, la marque Merck, pardon, qui est une marque euh, danoise, qui un, est un, un transporteur danois qui est certainement celui qui vous livre euh, sans que vous le sachiez euh, les produits que vous achetez sur Amazon ou ailleurs, et eh bien en fait c'est une boîte qui est aussi grosse que Microsoft par exemple, mais Microsoft elle-même est d'ailleurs très orientée B2B, et puis euh, on va prendre Amazon, encore eux, et eh bien l'essentiel de leurs euh, bénéfices, certainement pas les revenus, mais les bénéfices eh bien, sont fournis par le B2B et Amazon Web Services donc le B2B, un peu parent pauvre, c'est bien dommage parce que il euh, y a beaucoup de choses à faire et surtout en termes de content marketing, c'est là que ça se passe parce que forcément, euh, vous ne trouverez pas de publicité ou très peu de publicité institutionnelle sur ces marques-là parce qu'en en fait, il y a peu de besoin et peu d'intérêt peu et, et peu d'adéquation euh, euh, à, à, à, au B2B. Voilà. Donc euh, c'est un, un glossaire aussi qui va être évolutif, qu'on va vouloir euh, faire évoluer au fur et à mesure. Il, il est écrit en anglais et en français. Alors d'abord en français, en anglais, enfin ça dépend, des, ça dépend des, des articles en fait. Mais la plupart des articles sont écrits en français et retraduits en anglais, réadaptés, parce que souvent, malheureusement, les définitions ne sont pas euh, directement euh, transposables. Dans la langue et il faut les adapter. Euh, voilà, même si on utilise beaucoup d'anglicisme, alors euh, on, notamment euh, commencer par business to business. Et vous verrez, je me suis amusé notamment euh, un petit peu humoristiquement à poser la question d'avoir est-ce qu'on écrit B to B, B to B ou B2B, B, B to B aussi. Et vous verrez, la réponse n'est pas aussi simple que cela. Ça dépend de quel côté de la Manche vous vous trouverez. C'est comme ça que vous verrez que nous pouvons, comme les Américains et les Anglais, être aussi deux nations euh, séparées par la même langue. Voilà, bonne, euh, bonne lecture du glossaire euh, Marketing B2B. Et surtout, n'hésitez pas à nous suggérer des termes à définir. Ça nous aidera à faire avancer euh, ce glossaire en fonction de vos besoins et de vos demandes. A bientôt